sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous allons parler d'organisation de panneaux. Regardez, là actuellement, j'ai mis un panneau sur euh, cette page web, sauf que le panneau se retrouve en dessous du pied de page. Ce qui ne m'intéresse pas, je voudrais que ça soit au-dessus. Alors, comment est-ce que je fais ça Quand je veux déplacer des panneaux hein, sur, sur mon site, euh, comment je fais Je vous rappelle que nous travaillons avec l'outil Chita de la plateforme Budroll pour cette présentation. Du coup, je vais aller sur l'éditeur pour montrer comment vous faites ça. Donc actuellement, notre, euh, notre panneau se retrouve en dessous euh, de notre pied de page. Et nous aimerions que ça soit au-dessus. Okay. Donc pour cela, hein, euh, je vais cliquer. On veut accéder aux fonctionnalités hein, de, du panneau. Donc pour ça, je clique sur le panneau correspondant et je vais cliquer sur le crayon. Je fais clic droit directement sur le panneau correspondant et j'aurai toujours euh, ces fonctionnalités. Je scroll vers le bas et là où nous pouvons régler ce problème, s'appelle organiser les panneaux. D'accord, je clique dessus. Actuellement, je suis sur le panneau là. Donc donc du coup, il a bien sélectionné et je vais être euh, je veux remonter un peu plus. Donc là, on a que trois panneaux donc je sais que je veux être après le panneau blanc. Okay? Quand c'est blanc, c'est vide, il n'y a rien dessus mais on sait qu'il y a un panneau là-bas parce que le fond il est blanc. Là. OK. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer dessus et de le glisser là. OK. Du coup, je vais positionner la mise là où je veux que ça soit. Et pour que l'effet soit exécuté, je vais cliquer sur déplacer. Et vous voyez, ça s'est déplacé et ça s'est mis en dessous. On enregistre, on publie et on aura notre, notre panneau euh, qui va s'afficher au bon endroit sur le site à proprement dit. Donc, si je retourne, là, je recharge cette page. J'ai mon panneau au bon endroit. Okay. Donc, c'est comme ça que vous déplacez les panneaux. Donc, quand vous travaillez avec plusieurs panneaux, au lieu d'utiliser hein, la flèche euh, pour déplacer. Avant, il y avait une flèche pour, pour, pour déplacer et ça, faisait, ça mettait tellement du temps. Donc, euh, avec, euh, en déplaçant ici, ça va un peu plus vite et c'est super. Okay. Si vous avez des questions ou des remarques, sachez qu'elles sont, sachez quelles sont les bienvenues. Pour ceux qui aimeraient créer eux-mêmes leur site internet, nous avons créé une plateforme de formation gratuite. Si c'est votre cas, allez sur notre site web, le site web de l'agence awd.fr. Une fois que vous êtes dessus, vous scrollez vers le milieu de la, de la page d'accueil et vous avez un bouton « Je commence ma formation », vous cliquez dessus et vous créez votre compte gratuit. Donc avec votre compte gratuit, vous avez accès à, tous les, à la formation, à tous les tutos pour pouvoir créer votre site internet à partir de zéro. Et aussi, vous avez des, des modèles que vous pouvez télécharger, des templates hein, que vous pouvez télécharger, euh, modifier pour votre site Internet, pour créer votre site Internet. Rejoignez-nous également sur les, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, hein, en tapant agence web, et abonnez-vous. On se retrouve pour un prochain épisode. à très vite.